salut salut à vous tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler d'un personnage beaucoup trop important mais qui est le plus sous estimé dans les mondes Naruto j'ai nommé Tobirama Senju nous allons diviser la vidéo en plusieurs segments et nous allons parler de la puissance de Tobirama technique Tobirama a inventé de nombreuses techniques et notamment l'Edo Tensei le Kage Bunshin et daishin. son Edo Tensei est assez puissant pour invoquer un Kage très utile pour faire diversion. Chakra et force brute, vu que c'est un Senju donc descendant d'Ashura il possède une quantité de chakra énorme et une grande force physique et vitale. Son sitan, il est le meilleur utilisateur de sitan. Il peut modifier la pression de l'eau pour couper son sultan en eau de kabuto donc à 70 voire 90% de ses capacités a été assez puissant pour couper une grosse branche de jours. il peut utiliser le drapon à queue rien qu'avec 3 moudras là où des experts en sultan doivent utiliser 40 moudras et peut bien sûr utiliser des sultan dans un endroit sans eau et sans les cracher de sa bouche il a qu'avec l'humidité ambiante en étant sous Edo Orochimaru dans la première partie de Naruto dont son Edo est à 15 voire 20% de la puissance et sachant cela, il a pu choquer Orochimaru. Il est qu'avec 15 de ses capacités. Son Kenjutsu Tobirama est un maître dans cet art. Jeune, il y rivalisait au combat de Sabre face à Izuna, le frère de Madara qui possède les MS donc de très bonnes réflexes et malgré ça Tobriama rivalisait avec lui donc il a d'aussi bon réflexes qu'un professeur du MCS voire meilleur quand il combine son Kenjutsu à cette technique il crée Irei Shigiri aka la technique qui a tué Izuna sa vitesse sans surprise Tobirama est un des personnages les plus rapides du manga. Il peut téléporter des énormes masses de chakras ici que des QB. Il a même été complimenté par Yondem KCM1 de sa vitesse et a été même plus rapide que lui dans certaines situations, sachant qu'il a été nerf dû à Nudo Tensei. Et Madara a même dit qu'il était le ninja le plus rapide de son époque. Madara et Ashirama sont inclus. Ses nature de Chagra Tobrama maîtrise les cinq éléments de Chagra ton et le Yoton, le Ying et le Yong L'intelligence et connaissance Tobriama est l'un des persos les plus intelligents Si ce n'est le plus intelligent On peut citer un fait d'intelligence lorsqu'il comprend directement que c'est le Saint-Justou Mars sur Djibito En plus de cela, il a d'énormes connaissances Il connaît le mot Myobobu la combinaison du yin et du yang pour créer des lions-tous, etc. Capacité sensorielle. Tobirama possède une capacités sensorielles comparable aux capacités sensorielles octroyées par les modes ermite Il a pu ressentir les chakras des Madara depuis qu'on a pu repérer le nombre d'ennemis et leur emplacement, savoir de quel village clan viennent, etc. Résistance au Genjutsu Ayant passé sa vie à combattre des Uchiwa, des personnages doués au Genjutsu, il doit avoir une excellente résistance face au genjutsu. Surtout qu'il a affronté un possesseur du MS et sûrement d'autres possesseurs du Mangegu Sharingan. Et c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Ici, on fait aussi du Naruto. Tchuss!